Micro architecture. Donc, en, en, en établissant euh, une structure métal, en partant d'une seule forme euh, qui, en fait, pour moi, représentait l'échelle humaine, et à partir de cette forme, je l'ai combinée de façon à faire des coquilles, des volumes, et, euh, de façon à, à, à faire, à donner cette notion d'abri, et, euh, et, et, et est né comme ça un langage de différentes formes. On en a choisi six, puis quatre. Et un peu à l'image d'un enfant qui trouve un coquillage sur la plage et qui va dire, bah, tiens, je vais rentrer là, ça fait une espèce d'escalier de, de, de, de, de, euh, je je J'aménage en fait, euh, ces coquilles, ces espaces euh, euh, différemment, en proposant de l'expérimentation à l'extérieur et de l'expérimentation à l'intérieur. Puisqu'il s'agit en effet, ne nous trompons pas, de proposer un lieu expérimental. Et euh, ça serait plutôt foncé ça serait pas blanc en quelque sorte, mon projet est de créer une colonne vertébrale, euh, une, une, une direction très forte, très, très définie pour que chacun puisse y poser son savoir-faire. Euh, et plus on décale, et plus on fait quelque chose de singulier, plus ça devient une aventure. Ça devient aussi un projet dans lequel on va tous, euh, chacun à notre façon, déplacer un peu nos limites. On va donc ex expérimenter aussi, on va donc euh, apprendre des choses sur notre métier aussi. C'est ça qui est intéressant. Apprendre sur notre métier mais le faire ensemble et, et, et faire en sorte que d'un seul coup on porte tous ce projet et c'est ça qui est très très euh, beau et qui est un peu euh, euh, plus inhabituel.